Une augmentation très simple et décorative que je vais faire à deux mailles du bord gauche, donc ici, qui se fait par jeter, ça va faire un, un jour décoratif. Alors, quand on fait un trou exprès, on dit un jour, on ne dit pas un trou. Donc, comme ça. Et je vais tricoter ce jeté normalement à l'envers, sur le rang envers. Première maille envers, deuxième maille envers, et j'arrive sur le jeté que je tricote à l'envers. Je finis mes trois dernières mailles. deux, trois, C'est ce que ça donne. Alors, je reviens tout de suite, je vais faire la suite. Donc, la suite une augmentation à nouveau, toujours à deux mailles du bord. 1, 2, donc là, après celle-ci, jeter. 1, je 2, tourne. et je pars à l'envers, les deux premières mailles, une, deux, j'arrive sur le jeté que je tricote à l'envers, normalement, et les quatre dernières mailles, du coup, deux, trois, quatre. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Une augmentation décorative, on peut utiliser par exemple le long euh, des manches d'un raglan qui sera comme ça.